bonjour si la question de savoir comment devenir plus heureux vous intéresse vous êtes au bon endroit dans cette première vidéo nous allons parler du fonctionnement de la conscience d'une façon générale hein, sans entrer dans le détail parce qu'il me semble important pour comprendre comment dépasser la souffrance de savoir comment ça fonctionne un peu là dedans Ah, qu'est ce que c'est que ce truc là on va prendre un exemple je suis chez moi, tranquille, et j'entends, par la fenêtre qui est ouverte, j'entends « ouaf, ouaf », quelque part sur la gauche. là. Qu'est-ce que c'est Je sais que c'est un aboiement. Je sais que c'est un chien. Je sais que sur la gauche, c'est la rue. Vous me suivez jusque-là. Hein C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis « il y a un chien dans la rue », alors que le chien, je ne l'ai pas vu. Alors que la rue, je ne la vois pas. Je veux dire veux Il y a des murs dans la maison, là, je ne vois pas la rue. D'accord Mais je sais qu'il y a un chien dans la rue. C'est-à-dire que je me représente le chien dans la rue. Et tout ce que j'ai eu, c'est une perception sonore. Donc là, vous voyez la différence entre la perception et la représentation. Je, re je perçois un son et je me représente le chien dans la rue. Incroyable Après, ce chien, je l'ai déjà entendu. Je reconnais sa voix. Je sais que c'est le chien de la voisine. Alors, qu'est-ce que je me dis Je me dis, ma. Bah, Là, la voisine, elle est en train de promener son chien, à cette heure-ci, dans la rue, à gauche, là. Incroyable Donc il n'y a pas que, y a pas que le, la perception qui va agir sur ma représentation, il y a aussi la mémoire. Je sais que c'est un chien. Je sais parce que j'ai déjà entendu un chien. Si je jamais entendu de chien, j'entendrais ce bruit et ben, je ne saurais pas ce que c'est et je ne pourrais pas imaginer la situation. Alors on va prendre un autre exemple, j'ai une tasse de café posée sur ma table, je ai pas encore touché, le garçon vient de me l'apporter. et là je me dis, ce café, euh, il fume là, tout ça, quand je vais le toucher, ça va être chaud. Comment je sais que ça va être chaud Parce que j'ai déjà bu du café avant, je sais que, que quand je vais l'attraper, mes doigts ne vont pas passer à travers la tasse. Les doigts, ils vont saisir la tasse et ça me permettra de la transporter jusqu'à ma bouche. Comment je sais que mes doigts ne vont pas passer à travers Parce que j'ai déjà attrapé une tasse dans le passé. Et, et, et, et j'ai l'expérience, je sais que je, je vais pas, mes doigts ne mes doigts vont pas passer à travers. Donc je me représente l'acte d'attraper cette tasse de café alors que je n'ai pas encore touché. Hein. Pour l'instant, je fait que la regarder. Hein. Euh, j'ai senti aussi, j'ai senti l'odeur du café. Je l'ai vu, j'ai senti. Et ces deux perceptions, elles ont créé dans ma tête toute une représentation de ce que je vais faire dans le futur. Parce que tout à l'heure, le chien, on l'avait emplacé dans l'espace, quelque part dans la rue à gauche, là. Cette tasse de café et l'acte de boire la tasse de café, je vais l'emplacer dans ma représentation, mais dans le futur. Parce que cet espace de représentation, ce n'est pas juste un espace, c'est un espace-temps. On peut se représenter les choses à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, hein et on peut aussi se représenter dans le futur, dans le passé. Donc là, je me représente l'acte de boire la tasse de café dans le futur. Je sais que je vais attraper la tasse, que mes doigts ne vont pas passer à travers, que ça va être chaud, et si jamais c'est froid, je serai surpris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé je perçois une sensation auditive, visuelle, la mémoire complète en disant ⁇ ça va être chaud ⁇ en disant ⁇ c'est un chien ⁇ et la conscience construit une représentation de ce qui est ou de ce qui va être, et elle appelle ça la réalité. Alors on a vu que le café, c'est une structure. Il y a l'odeur du café, la couleur du café, c'est chaud. Tout ça ça, ça, ça forme une structure dans ma tête qui va s'appeler café. Qui va être associée à euh, une émotion, une impression, une charge mentale qui va dire mm, « c'est bon, parce que j'aime le café ». Bon, Il y a d'autres formes de structures dans l'espace de représentation qui représentent des choses abstraites. Là, le café, c'est quelque chose de très concret, puisque c'est un objet, je le vois devant moi, je peux le boire. C'est concret. C'est physique. Il y a des représentations abstraites. Comme par exemple, euh, bon, j'ai un truc à faire, je réfléchis, je me dis, bon, si je le fais comme ça, ça va être efficace. Je vais, je vais être rapide et tout ça. Si je le fais autrement, ce sera l'inverse. Je vais perdre du temps. ok Et donc là, qu'est-ce que je fais Je réfléchis et je me construis dans ma tête euh, la façon de le faire. Et je comprends que si je fais comme si, ça va être efficace, et si je fais comme ça, ça va, ça va être beaucoup plus lent. Cette compréhension, je la mémorise, et je vais m'en servir plus tard, quand je vais faire la chose que j'ai à faire. Qu'est-ce que je viens de dire là Je viens de dire que j'ai construit une structure, un objet, un objet mental, une structure que je mémorise, dans ma mémoire et que je vais réutiliser plus tard mais ce truc c'est pas un objet euh, c'est pas un objet physique c'est un objet mental qui est dans ma tête mais c'est pas un objet physique c'est quelque chose qui est dans ma dans mon espace de représentation dans une partie bien particulière c'est pas c'est pas le même espace en fait que celui dont on parlait tout à l'heure parce que celui dont on parlait tout à l'heure il représente il représente le monde physique la tasse de café je sais qu'elle est devant moi je sais que dans cinq minutes je l'aurai je me la serai siffler je sais que la voisine, la promène son chien, là, dans la rue. C'est physique, je sais exactement où c'est, c'est dans mon espace, c'est autour de moi. Alors que cette idée d'être plus efficace, et que si je fais comme ça, ce sera plus efficace, c'est pas quelque chose qui se, qui se trouve à un endroit bien particulier. Néanmoins, je l'ai mémorisé, c'est une structure d'idées hein, qui, euh, qui, qui vont bien les unes ensemble, hein et que je peux réutiliser dans le futur, que je peux ressortir de ma mémoire pour l'utiliser. Donc, il y a différents types de choses que je me représente. Il y a des choses abstraites et des choses très physiques. Et on peut commencer à s'amuser avec ça. Je peux m'asseoir sur un tabouret, là, et puis observer. On peut observer ces mécanismes. Donc là, j'ai une tasse de café en face de moi, et j'observe tout ce qui se passe dans ma tête, euh, par rapport à cette tasse de café, je vois la mémoire qui vient, je me dis « ah oui, j'ai bu du café la euh, dernière fois, hum, c'était bon, il était un petit peu froid, est-ce que ce glace sera aussi froid ?» Tout ça, c'est des souvenirs qui viennent, qui... et je peux les observer en moi dans une espèce de méditation, hein une méditation qui ne sera pas du tout passive, hein ce n'est pas de la méditation où on écoute de la musique douce et puis on s'endort, non. <rire> c'est de la musique, c'est de, de la méditation très active, où je suis euh, centré, je suis présent, je vois ce qui se passe, j'observe. Hein, je prends un peu de recul avec mon regard intérieur, j'observe ce qui se passe dans ma tête. J'observe que voilà, il y a la mémoire qui agit, il y a les perceptions, il y a l'odeur du café, et tout ça, ça forme euh, ce que je sais du café. Je peux observer euh, qu'est-ce qui se passe, j'entends un bruit, je sais que c'est un chien qui aboie parce que je reconnais le son, je sais que c'est celui de la voisine, voilà, etc. Et je vois comment tout ça, ça agit en moi. C'est intéressant à faire comme. Euh, c'est très amusant à faire comme. Comme petit jeu de, de méditation. Hein. C'est un, un jeu, parce que je dis c'est à faire de façon ludique. Hein. C'est quelque chose de très profond, parce qu'on observe le mécanisme de notre psychisme. Comment tout ça, ça fonctionne. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Un jour, je me baladais euh, dans mon quartier, et je voyais des, des chemins de fer, comme ça, je voyais les, les, les fils électriques, hein, des trains. Et je, me, je trouvais ça joli. Et pourquoi je trouvais ça joli Parce que tout d'un coup, je, voilà, je, je me suis souvenu euh, que mon grand-père, quand j'étais tout petit, il m'emmenait regarder passer les trains. C'est comme ça que la mémoire, elle agit sur nous. Bon, je ferai une autre vidéo, euh, plus, pour voir comment ça agit sur nous, de façon très très active, et pour expliquer que ces choses-là ne sont pas du tout des choses passives. Parce que ça vaut le coup de faire une vidéo entière là-dessus, c'est... Donc là, on a compris, on a compris comment les, les perceptions peuvent s'agglutiner, se et faire former une structure, euh, se structurer entre elles, hein, et former des représentations. On l'a compris intellectuellement, comme une euh, théorie, un peu. Et puis, on a pu aussi le mettre en, le mettre en œuvre, le, le mettre en pratique, le, le sentir physiquement, en l'expérimentant, en voyant. De l'intérieur, comment ça se passe Comment ça fonctionne à l'intérieur de la tête Ce que je vous invite à faire, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment de l'expérimenter dans la vie quotidienne. Dès que vous entendez un truc, observez comment ça commence à boum boum, il y a plein de trucs qui se mettent en place dans votre tête. C'est génial. Parce que vous allez le comprendre, non pas seulement intellectuellement, mais physiquement. Vous allez l'observer physiquement. Et là, ça ne deviendra plus une théorie, plus ou moins douteuse, je ne sais pas. Ce ne sera plus une théorie, ce sera quelque chose de physique que vous aurez observé par vous-même, que vous aurez observé comme vous observez la tasse de café. C'est vraiment du même niveau. Euh, et là, il n'y a plus de doute possible. Vous observez la tasse de café, vous savez qu'elle existe. Voilà, là, c'est pareil. Une fois que vous aurez fait cette méditation, vous n'aurez plus aucun doute, et ce truc, il sera intégré en vous. C'est génial à faire. Faites-le. Ça vaut le coup. Voilà. N'hésitez pas à me donner des commentaires sur vos expériences. Ce sera toujours très intéressant pour vous et puis pour moi et pour les autres personnes qui viendront euh lire vos, vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.